Aujourd'hui le 30 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Le 29 décembre, les forces armées de la Fédération de Russie ont infligé une frappe massive de haute précision arme aérienne et maritime à longue portée sur le système de commandement et de contrôle militaire et les installations énergétiques qui assuraient les entreprises de travail du complexe militaro-industriel de l'Ukraine. La cible de la frappe est atteinte, tous les objets assignés sont touchés. A la suite de la grève, la production et la réparation d'équipements et de munitions militaires ont été arrêtées, ainsi que le transfert de réserves des forces armées ukrainiennes depuis les régions occidentales de l'Ukraine. À la suite de la violation du transport ferroviaire, les armes étrangères fournies aux forces armées ukrainiennes sont bloquées dans les zones arrières. Dans la direction de Kupiansk, des tirs d'artillerie ont touché les effectifs et le matériel militaire des unités de la 14e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Petropavlovka et de la 92e. Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Krugliakovka, région de Kharkiv. Jusqu'à 60 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés et 2 camionnettes ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, près de la colonie de Yampolovka de la République populaire de Donetsk, des frappes d'aviation et d'artillerie russes sur l'accumulation de main dœuvre et d'équipement de la 110e Brigade de Défense Territoriale ont détruit plus de 40 militaires ukrainiens, 4 véhicules de combat blindés et 5 véhicules. Dans la direction de Donetsk, lors des opérations offensives réussies des troupes russes, des unités de la 25e Brigade aéroportée des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Kranéagora et de la 60e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes à la zone de la Colonie de Klichivka de la République Populaire de Donetsk a été vaincue. Les pertes ennemies par jour dans cette direction s'élevaient à 50 militaires ukrainiens, 3 véhicules blindés de transport de troupes et 4 camionnettes. Dans la direction sud Donetsk, plus de 70 militaires ukrainiens, 5 véhicules blindés de combat et 6 véhicules. Pendant la journée, les forces de missiles et l'artillerie des groupements de troupes ont touché 73 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, ainsi que des effectifs et du matériel militaire dans 86 districts. Une station radar du système ukrainien de missiles anti s S-300A a été détruite près du village de Lebedin, dans la région de Soumis. Dans les zones des colonies de Vesleï et Chazoviar de la République Populaire de Donetsk, des positions ont été ouvertes et deux stations radars de contre-batterie en 50 de fabrication américaine ont été détruites. En outre, lors du combat de contre-batterie dans les zones des colonies de Brestovoy et de Kranogorovka de la République Populaire de Donetsk, deux supports d'artillerie automoteurs de Essinvozdika ont été détruits. Dans les zones des colonies de Lozovaya dans la région de Kharkiv et de Malinovka dans la République Populaire de Donetsk, un véhicule de combat du système de lance-roquettes multiples grades, ainsi que des obusiers des 20 et des 30, ont été détruits. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes ont abattu un avion MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Novolizantovka dans la République Populaire de Donetsk. Deux hélicoptères ukrainiens Mi-8 ont été abattus près des colonies de Druskovka et Yablonovka dans la République Populaire de Donetsk. Les systèmes de défense aérienne ont abattu six véhicules aériens sans pilote, dont trois véhicules aériens sans pilote à réaction strise. En outre, huit véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Kakovka, Genichesk, région de Kherson, Kremneia-Oborotnovka, République Populaire de Luhansk, et un drone Beraktar TB2 a été abattu près de la ville de Chakov, région de Mykolaiv. Dans les zones des colonies de Mospino, Novoa de la République Populaire de Donetsk, Svistunovka, Pervomesk et 3 squads de la République Populaire de Luhansk, huit roquettes des systèmes de lance-roquettes multiples Imar et Uragan ont été détruites. Dans la zone de la colonie de Gorlovka en République populaire de Donetsk, un missile anti radar -arme fabriqué par les États-Unis a été intercepté. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 355 avions, 196 hélicoptères, 2756 véhicules aériens sans pilote, 399 systèmes de missiles anti-aériens, 7313 chars et autres véhicules blindés de combat, 954 véhicules de combat de système lance-roquettes multiples, 3746 terrains canons d'artillerie et mortiers, ainsi que 7827 unités de véhicules militaires spéciaux.